Je suis enseignante d'espagnol, ce n'était pas du tout ma, euh, mon premier choix. Moi j'ai fait des études de droit et j'ai travaillé à Madrid dans une société d'assurance avant d'arriver en France. C'est à la naissance de mes enfants, mes enfants, que j'ai décidé. Voilà, les, les mots d'éducation a vraiment a, a eu un écho. Et voilà, j'ai fait une reconversion vers pour devenir enseignante d'espagnol en France. Depuis 2011, je travaille pour l'éducation nationale en second degré, collège, lycée. Maintenant aussi BTS et l'université Capitole à Toulouse. Pour moi c'est éduquer, et, euh, et éduquer pour moi ça veut dire accompagner euh, l'enfant dans son apprentissage. J'ai dit accompagner parce que maintenant les professeurs ce n'est pas du tout les sources de connaissances. Maintenant depuis euh, quelques années c'est on va dire entre guillemets Google, c'est-à-dire que les enfants ils ont accès à toutes sortes d'informations de, des connaissances sur internet. On ne peut pas donner on, dans au moins dans ma matière en langue, les cours en cours magistral. Maintenant, euh, on va faire des projets en classe, on va travailler en binôme, en groupe de trois personnes, quatre, où euh, les enfants ils vont appliquer les connaissances. C'est pour cela que pour moi, j'accompagne les enfants, je suis entre guillemets les, la guide pour les aider à intéresser et savoir réappliquer euh, les connaissances. Oui, ça me permet, il y a une, une liberté pédagogique. C'est grâce à cette liberté pédagogique que je peux vraiment choisir la, la meilleure façon d'accompagner les élèves. Mon méthode, c'est la discipline positive. Je suis enseignante espagnole, donc euh, voilà, je, je connais bien ma culture et ma langue maternelle. Euh, mais aussi il faut la pédagogie et aussi il faut euh, bien savoir gérer la classe. Et, et, et donc pour cela, je me suis approchée de la discipline positive. Alors c'est une pédagogie qui va essayer de trouver un équilibre entre la bienveillante, bienveillance et, euh, et la fermeté. C'est pas du tout facile. C'est une pédagogie que l'applique à la maison comme à l'école et de façon très pratique avec des outils. Et ces outils, ce qu'ils vont faire, c'est développer les compétences psychosociales des enfants. L'humilité, on va dire, parce qu'il y a une remise en question. Tous les jours, hein. euh, il y en remise en question. En... Pour moi, de, euh, par rapport à est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'était clair, est-ce que je pourrais faire d'une autre façon, là, avec si j'ai le même niveau, une autre classe de même niveau. Donc, ça, euh, il faut le gérer. Euh, parce que on n'arrive pas à la maison, on oublie les cours, on oublie les élèves. On... C'est vraiment très intense. C'est un métier qui prend beaucoup, vraiment, qui rentre beaucoup dans notre vie personnelle et qui donne beaucoup de satisfactions, mais aussi beaucoup des, on va dire, des réflexions. Donc, euh, il faut prendre soin de soi pour euh, après être capable d'avoir assez de patience pour euh, pour donner aux autres. Plus qu'un conseil, euh, partager l'idée de euh, qu'est-ce que c'est la résilience et moi je trouve qu'il euh, faut l'avoir dans la vie. C'est quoi la résilience euh, C'est la force pour remonter, surmonter les, les difficultés et euh, moi je trouve que vous êtes jeune donc il, faut, il y a peut-être Normalement, je dirais des petites difficultés dans la vie, donc euh, moi je vous conseille d'essayer de, de surmonter des, des petits problèmes, des petites problématiques, des petits soucis que, que vous pouvez avoir dans la vie, pour euh, vous entraîner pour, pour l'avenir, c'est important, c'est important de, de savoir réagir et surmonter les difficultés.